Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'histoire de Warhammer. J'avais envie de parler un petit peu de cette race qui euh, sont les Nains du Chaos. Les Nains du Chaos, c'est du vieux et pourtant aussi du récent. Et au final, eh bien c'est une race euh, qui malheureusement est victime un petit peu d'idées reçues ou de méconnaissances. Et c'est normal, les Nains du Chaos ont été écartés de l'histoire de Warhammer pendant très longtemps et leurs rares incursions n'ont pas forcément toujours très maîtrisées. Et donc on a tendance parfois à dire un petit peu de bêtises et j'ai envie de revenir un petit peu sur tout ce que représentent les Nains du Chaos. Donc on va s'intéresser bien entendu à leur histoire, à leur religion, à leur culture. On va vraiment attaquer de manière vraiment à fond les ballons. On va tout voir sur les points concernant les Nains du Chaos. Et commençons eh bien, par leur nom puisqu'on dit Nains du Chaos. Mais au final, Nains du Chaos, c'est une traduction assez grossière. Eux-mêmes ne s'appellent pas Nains du Chaos puisque euh, les, leurs cousins Nains standard, on va dire, les appels les Dawidzars. Euh, les nains du chaos, eux, s'appellent les Drazzars, puisque euh, dans leur propre langue, c'est le Zaralide, qui est un dérivé du Kazalide qui est la langue officielle des nains. Et en l'occurrence, eh bien, ça veut dire nain de feu. Donc c'est pas du tout nain du chaos, donc vous pouvez tout à fait les appeler nain de feu, même si on va voir pourquoi on les appelle nains du chaos. Donc pour commencer, eh bien, ça va être quelque chose qui est un point très important. On va attaquer leur histoire, mais... Aussi il va y avoir un parallèle évidemment fait avec d'autres races de l'univers de Warhammer La première évidemment ce sont les nains Puisque ça a l'air bête comme ça évidemment quand je le dis Mais les nains du chaos eh bien on va découper un petit peu Ce sont des nains avant tout Et là je, je pense que vous là vous dites c'est bon ok j'apprends plein de choses sur cette vidéo <rire> Mais en fait on va voir que c'est pas juste Voilà ce sont des nains et c'est devenu des nains du chaos Ce ne sont pas des nains qui vénèrent le chaos tel qu'on pourrait le considérer comme ça Et surtout eh bien en fait ce qui est intéressant avec les nains du chaos c'est qu'en fait c'est des nains assez normaux qui au final voient des points qu'on connaît tous des nains qui vont être légèrement pervertis ou accentués dans leur, euh, dans leur culture et dans leur manière de faire et de penser. Et ça c'est quelque chose d'assez important parce qu'il y a vraiment un miroir, un miroir inversé parfois ou un miroir plus subtil pour ce qui est des nains du chaos. Rappelons les caractéristiques des nains, qu'est-ce qu'on qu qu pense quand on dit nain Eh bien on pense à l'honneur évidemment, les nains sont vraiment galvanisés par l'honneur, la bravoure, la loyauté, on les connaît comme de fidèles alliés, de fidèles amis, la fabrication et l'artisanat, ils font partie des meilleurs artisans du monde, N'en déplaise aux elfes, qui sont aussi également de très bons artisans. Euh, ils sont également très curieux, ça en fait de grands aventuriers, de grands conteurs. Euh, ils sont aussi un hein, penchant pour euh, les matières précieuses, hein, les, les matières premières et les, tout simplement les métaux rares et les gemmes, donc un petit peu d'avarice effectivement. Ce sont également d'excellents de, marchands qui sont extrêmement fiers, extrêmement résistants, hein, que ce soit au niveau physique mais aussi au niveau de la magie et leur fierté les pousse aussi à beaucoup de colère et notamment bah on les connaît pour la rancune, les fameuses rancunes, les nains sont extrêmement rancuniers, ils n'oublient pas, ils ne pardonnent pas ou alors quand ils pardonnent <rire> c'est difficile, c'est difficile donc on les connaît pour ces grands points. Et bien nous verrons justement qu'avec les nains du chaos c'est à peu près la même chose, hein. c'est à peu près la même chose et parfois en accentué, en perversité on va dire mais ça peut prendre d'autres formes également. Nous allons décrypter tout ça. Mais commençons par l'histoire des nains du chaos puisqu'à la base les nains du chaos sont des nains évidemment qui euh, étaient justement et eh bien un petit peu euh, c'était une marque de fabrique de ces nains-là, c'est que c'était très très aventureux encore plus que leurs collègues puisque globalement les nains se sont euh, ont récupéré tout simplement les montagnes du bord du monde. Et la plupart de cette espèce d'échine qui descend jusque dans les terres du sud avec toute la chaîne de montagnes. eh bien ils ont commencé à s'étendre vers le nord. Certains vont devenir les nains euh, Norse que l'on connaît en Norska, et d'autres, eh bien, vont partir vers le nord-est et notamment vers l'est. La plaine de Zornuskul, donc qui est tout simplement la plaine euh, des crânes. sais C'est -ce la plaine du grand crâne ou la plaine des crânes d'ailleurs. Et au final, eh bien, certains vont même aller jusqu'aux montagnes des larmes. On va parler un petit peu chronologie. On va prendre évidemment comme, euh, alors j'ai je, je, pas fait de vidéo de chronologie ou autre, mais globalement l'univers de Warhammer tel qu'on le connaît se passe aux alentours de 2500. Euh, zéro étant euh, globalement Sigmar et le calendrier utilisé pour la chronologie est tout simplement celui de l'Empire de Sigmar. Et donc, eh bien, zéro c'est à peu près euh, l'avènement de Sigmar et donc ça se passe moins 4500 ans avant. Sigmar, et en l'occurrence, c'est tout simplement l'effondrement des portails euh, des pôles, et du coup, et eh bien la destruction des anciens, et surtout la grande première invasion du chaos, les par les deux pôles, pôle nord, pôle sud. On l'oublie souvent, le pôle sud, je sais, je le rappelle souvent aussi dans mes vidéos. Et eh bien, les démons vont rentrer, vont pénétrer dans le monde matériel et vont ravager absolument tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve devant eux. Et c'est à ce moment là où les nains du chaos qui sont vers Zornouskul et les montagnes des larmes vont être complètement isolés du reste du monde et en grand péril puisqu'ils sont beaucoup plus exposés au chaos forcément qui débarque depuis les pôles. Pendant une période estimée entre 500 et 1000 ans, les survivants nains vont lutter contre les forces du chaos. À l'époque, il n'y a pas encore vraiment de champion mortels, même si bien j'ai utilisé cette image pour vous donner un visuel concret, mais à l'époque on est surtout sur beaucoup de démons, bien sûr puisque les vents de magie sont extrêmement forts, donc les démons peuvent se balader assez librement et aussi on commence à avoir les premières races qui mutent sous les énergies mutagènes des vents du chaos et donc eh bien, les vents de magie altèrent à peu près tout ce qui se passe, donc Beaucoup d'hommes bêtes, c'est là où justement les hommes bêtes vont, être, euh, vont naître, globalement les bêtes transformées en hommes, des hommes transformés en bêtes, même si la, les hommes de cette époque sont encore un petit peu, dire euh, les hommes des cavernes, et eh bien les nains doivent affronter toutes ces horreurs et euh, ceux qui se trouvent du coup à Zornouskoul et dans les montagnes des larmes se retrouvent complètement isolés. Et ils vont essuyer justement eh bien, tout, parce que les menaces matérielles c'est une chose, mais comme je l'ai dit, les tempêtes de magie c'en est une autre. Et en l'occurrence, les nains ont beau être très résistants euh, au vent de magie du chaos, euh, leurs bétails, euh, leur, euh, leurs enfants, etc. Sont plus, euh, sont plus fragiles. Et du coup, eh bien, ils vont commencer à, à péricliter petit à petit. Et encore une fois, isolés du monde, ils essayent de survivre. Ça reste des nains, donc très très forts, très robustes et euh, très résilient surtout, mais euh, imaginez 500 ans, 1000 ans de lutte perpétuelle, ça laisse des traces, et je, comme je dis, c'est entre 500 et 1000 ans, ça dépend un petit peu des sources malheureusement, et du coup, et eh bien avec cet abandon, plus personne, même leur propre dieu, hein, les euh, Grimnir, Valaya, etc., ne répondent pas à leurs appels désespérés, ils, ne, ils sont totalement, euh, totalement euh, pff, vulnérables et... Euh, ils tombent les uns après les autres et les poignées de survivants eh bien, euh, commencent à complètement désespérer et ils vont lancer un appel à l'aide. Personne ne répond à cet appel à l'aide, qu'il soit matériel ou divin, encore une fois je, je le répète, sauf une entité face aux hordes du chaos. Une entité répond à leur appel à l'aide, il s'agit d'Ashut, ou Ashut si vous préférez et ça se prononce Ashut. Dieu mineur du chaos, j'ai fait une vidéo sur les différents dieux du chaos où je parlais un petit peu d'Ashut. Après on est obligé bien sûr de revenir sur Ashut quand on fait une vidéo sur les Nains du Chaos tellement il est le pilier central de la civilisation euh, nain du Chaos. Mais en l'occurrence c'est vrai que je vous, aide, je vous invite à aller voir la vidéo sur les différents dieux du Chaos. J'avais commencé par les dieux majeurs, maintenant on, on s'attaque ici surtout sur un dieu mineur que j'avais évoqué bien sûr dans cette vidéo. Ashut, c'est tout simplement le père des ténèbres, le dieu du feu, de la tyrannie et de l'avidité. C'est malgré tout le sauveur, puisque c'est le seul être divin qui répond au cauchemar, qui répond à l'appel à l'aide, qui répond à la supplique des nains. Et c'est ce qui va d'ailleurs eh valoir une loyauté éternelle envers ces survivants nains à l'égard d'Ashut, puisqu'il est le seul à avoir répondu à l'aide et les avoir guidés, les avoir aidés, les avoir protégés face justement à tous leurs périls ce qui fait qu'il y a d'ailleurs un rapport extrêmement toxique entre Ashut et ce qu'on va appeler les nains du chaos puisque au final et eh bien Ashut a répondu à leur appel sauf que en tant qu'aussi dieu de dieu de la tyrannie et eh bien les nains du chaos vont devenir ses serviteurs ses esclaves même hein. on peut on peut vraiment utiliser le terme esclave vis-à-vis D'Ashut, puisqu'il est leur débiteur, enfin ils sont leurs débiteurs et donc eh bien, il, va, il va falloir lui rendre hommage, il va falloir lui rendre grâce, il va falloir procéder à des sacrifices et lui donner des âmes, bien entendu. Mais le truc, c'est qu'en fait, d'un autre côté, Ashut, c'est assez intéressant à ce niveau-là, c'est en tant que dieu mineur du chaos, et eh bien Ashut. Lui justement se spécialise sur une unique race, c'est-à-dire qu'il déteste et il ne veut pas de serviteur autre que Dawidzar, autre que Nain du Chaos. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait eh bien, on va avoir véritablement un, un rapport euh, presque, je sais, de, encore une fois l'un de ses surnoms c'est le Père des Ténèbres, et pour les Nains du Chaos il va devenir le Père, hein, le Taureau, le Père, et au final ce qui est assez cocasse j'ai envie de dire c'est que du coup les nains du chaos ne révèrent uniquement Cachoute, je rappelle Cachoute les a protégés contre les autres dieux du chaos et c'est quand même la menace principale pour les nains à l'époque, c'est le chaos. Et au final, eh bien, ils ne vénèrent Shoot. Alors je sais, il y a l'étoile à 8 branches, on va en parler, mais parce qu'il reste un dieu du chaos, mais c'est un dieu du chaos comme le raccord nu l'est. Et on va faire souvent aussi des parallèles avec les scaven, vous allez voir on va faire des petits parallèles avec les elfes et les skaven. En l'occurrence, Ashut, lui, il est dans son propre coin et il aide aussi les nains du chaos contre les autres dieux du chaos. Et les nains du chaos vont aider Ashut face aux autres dieux du chaos. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a un rapport, en fait, euh, presque, j'ai envie de dire, de spécialisation. Ashut ne va utiliser qu'une seule race, les nains du chaos, et les nains du chaos ne vont vénérer, vont vénérer un seul dieu qui est tout simplement eh bien Ashut. Et c'est encore une fois un truc assez, euh, assez intéressant au niveau de la loyauté euh, par rapport euh, aux ancêtres et justement la loyauté que, par exemple, les nains peuvent avoir en fonction de leur dieu et autres. Et eh bien là, on a le même parallèle, sauf que c'est un dieu ténébreux, père des ténèbres, Ashut. Et on pourrait, euh, on pourrait continuer là-dessus. Hein. Je disais, c'est un petit peu ironique que victime de, du chaos, il se tourne vers le chaos. Comme je l'ai dit, cependant, Ashut est un, est un dieu euh, hostile aux autres dieux du chaos, tout comme les le rat vis-à-vis -vis, euh, des dieux principaux du chaos. Je rappelle que quand on parle du chaos, généralement, on parle du chaos universel. Le chaos universel, c'est les quatre dieux majeurs du chaos, Nurgle, Slanesh, Korn et Zinch, Vidéo sur le chaos, encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus. Et vous avez quelques dieux mineurs, comme Ashut pour les nains du chaos, pour les Dawidzar, et vous avez tout simplement... Le raccord nu pour les scaven. Donc euh, il existe d'ailleurs d'autres dieux du chaos mineurs que j'ai évoqué aussi dans ma vidéo sur le chaos. Et donc, eh bien, au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore un parallèle, puisque au niveau divin, Ashut est isolé, il est dans son coin tout seul. Tout comme ses enfants, les nains du chaos, les Dawidzards, qui sont isolés du reste du monde. Et ça, c'est assez intéressant parce que il y a vraiment ce, ce, ce parallèle divin-mortel euh, entre Ashut et les nains du chaos. Donc, je ne me mettrai pas à la place d'Ashut, mais peut-être qu'il se reconnaît envers euh, <rire> quand il voit les nains du chaos et il les a pris comme ses enfants. Mais comme je disais, c'est une relation extrêmement toxique, tel un père qui bat ses enfants. Parce que on rappelle qu'il est quand même le dieu de la tyrannie et puis ça reste un dieu malfaisant malgré tout. Par contre, paradoxalement. Même si c'est un, un, un dieu du chaos, et le chaos, généralement, bah, il est assez autodestructeur. Hein. J'avais évoqué le fait que Nurgle, bah, plus il monte en puissance, plus eh bien les pestes vont devenir violentes, les contaminations, etc., vont devenir violentes, ce qui fait qu'il en gros, la plupart des concepts des dieux du chaos bah, vont s'autodétruire petit à petit. Je veux dire, Korn, par exemple, à force de buter tout le monde, il bah, n'y a plus personne à buter, du coup les mecs se butent eux-mêmes. Euh, pour ce qui est de Nurgle, comme je disais, la maladie qui va se répandre et qui va de, de, de devenir de plus en plus violente. Mais le truc c'est que si la maladie est... tue très très vite, bah, elle peut plus se répandre en fait. Et on a ce, ce côté autodestructeur sur tous les aspects des quatre principaux dieux du chaos. Pour le coup, Ashut a aussi ce cas-là, mais en fait ce qui est assez intéressant... C'est que là où les autres sont autodestructeurs Lui sera autodestructeur Et ça c'est assez intéressant C'est que lui c'est vraiment sur le futur Il n'est pas autodestructeur à l'instant T Puisque globalement eh bien, il veut faire tourner la grande machine de l'industrie Même si ça c'est lié au nain du chaos Et eh bien lui il veut faire avancer les choses Et ça ressemble En fait ce qui est assez paradoxal C'est qu'Ashut est une sorte de dieu de l'ordre dans le désordre Il veut ordonner les choses par sa tyrannie par sa malfaisance et par le feu, il veut ordonner les choses. Le problème, c'est que dans cette espèce de mécanisme infernal qui ne fait que continuer et avancer, eh bien à la fin, il n'y aura plus rien pour faire tourner cet engrenage. C'est pour ça que là où les autres dieux sont autodestructeurs, et ils le seront, à, on va dire, à court terme, voire moyen terme, mais globalement à court, moyen terme, Ashut, lui, n'est pas autodestructeur. Il semble avoir un plan et une mécanique bien huilée. Sauf qu'au final, à la fin, eh bien, l'île s'autodétruira, puisqu'il n'y aura plus rien pour alimenter sa machinerie infernale. Et ça, c'est assez intéressant. C'est le côté très kafkaïen des dieux du chaos, bien sûr. Mais, pour le coup, à c'est plus tard. Donc, il y a un petit côté le plus ordonné des dieux du désordre, qui, qui rendent les choses assez intéressantes et qui marche bien aussi vis-à-vis -vis des nains qui ont toujours été de grands artisans dans l'idée d'avoir un but et de pouvoir fabriquer pour leur dieux aussi. On va voir après. Euh, nains du chaos, du coup... Les Dawitsa ont les mêmes points communs que les nains, comme je l'avais évoqué avant, on va faire beaucoup de parallèles avec les nains, puisque bah, globalement ce sont des êtres avec... Alors, le point de l'honneur c'est un petit peu spécifique, c'est-à-dire que les nains du chaos ont un honneur très particulier, on va y revenir après, mais globalement ils doivent faire leur preuve... Et ils reconnaissent la vaillance des leurs euh, après avoir euh, au combat, etc. Et ça, là-dessus, le parallèle avec les nains est assez vrai. Les héros de bataille, les héros de guerre vont être, euh, vont être honorés et vont pouvoir gagner euh, plus de, de statuts. Les nains du chaos aussi respectent, en tout cas, les engagements. Bien, même si, bien sûr, les contrats et autres faits avec les nains du chaos sont très, très, très, très coûteux. Eh bien, généralement, ils donnent quand ils, quand ils vont donner, enfin les accords faits avec les nains du chaos vont être respectés, ce qui pourrait être étonnant puisque bah, on se dirait euh, bah, des créatures des ténèbres, euh, ils te disent oui mais au final euh, ils invalident pas mal de choses et au final les nains du chaos respectent pas mal, Mais même si bien sûr le système d'honneur est vraiment plus en interne au sein de la race d'Awizar plutôt que leur rapport avec les autres races là où les nains normaux vont avoir de l'honneur envers tout le monde mais disons que je dirais que les nains du chaos ont un aspect honorifique qui leur est assez propre, mais la, les valeurs de l'honneur sont là. La bravoure, bah pour le coup, c'est vrai que les nains du chaos, euh, <rire> ils en ont de la bravoure, hein, Ils vont, euh, on va voir après, mais ils se battent contre de nombreuses menaces, euh, généralement en infériorité numérique. Donc là-dessus, euh, c'est pareil que les nains normaux, euh, je ne vais pas rester euh, très longtemps. La loyauté, ça c'est très intéressant, puisque les nains du chaos ont fait un pacte, euh, j'ai envie de dire, infini, à l'égard d'Ashut, et Ashut qui les a sauvés dans les moments de besoin, eh bien, ils vont être euh, loyaux envers leur Dieu, et là-dessus, c'est vrai que, encore une fois, je l'avais dit, le parallèle fonctionne, les Nains du Chaos sont extrêmement loyaux, et ça c'est aussi intéressant parce que ça se reconnaît dans leur société. Ils peuvent également avoir des rivalités politiques, bien entendu, mais ils ont une loyauté à l'égard de leur capitale que je vais citer après, Zarnagrund, mais aussi envers les leurs, qui ne... Qui est assez impressionnante parce qu'en fait encore une fois pour des créatures du chaos Je veux dire quand vous voyez par exemple les serviteurs de corne et autres qui n'hésitent pas à s'entretuer se, Et la plupart des serviteurs des ténèbres, hein, on pense aussi aux au scaven qui s'entretuent eh bien les nains du chaos apparaissent un petit peu comme du loyal mauvais en fait hein, C'est à dire des créatures des ténèbres, cruelles etc Et pourtant, pourtant qui vont avoir un code d'honneur et qui vont... Jamais s'entretuer en fait, les nains du chaos ne s'entretuent pas Ils se respectent là-dessus et on va voir qu'il y a des systèmes de bannissement qui sont mis en place Mais on ne se tue pas, il peut y avoir bien sûr des contre-exemples de querelles Mais globalement les nains du chaos ne s'entretuent pas et ça c'est assez intéressant Bien sûr la fabrication et l'artisanat qui va être poussé à son vice le plus suprême Puisque là où les nains c'est l'artisanat et il y a des chaînes de production aussi hein, Notamment à Zuvbar l'une des, des villes principales de, de l'empire nain et eh bien les nains du chaos vont avoir une industrialisation à outrance, sans, aucun, sans, sans aucune réglementation. Et là-dessus, eh encore une fois, on voit le côté artisanal et fabricant des nains. Je veux dire, les nains, c'est dans le, leur code. Ils, sont, ils ont été créés par les anciens pour fabriquer, modeler le monde. Donc les nains du chaos vont être exactement dans ce même, dans ce même but, sauf que toutes leurs constructions vont être là pour Ashut, pour le dieu des ténèbres, et pour mieux aussi détruire leurs adversaires, mieux les réduire en esclavage, et les récupérer, justement pour faire tourner leur industrie. Donc c'est assez intéressant, on arrive dans un cercle vicieux au niveau de l'artisanat des nains du chaos. Ils sont extrêmement curieux dans le côté aventureux, et même curiosité intellectuelle. Ils vont énormément faire appel, on en parlait à l'industrie, l'innovation technologique. Ils cherchent, ils expérimentent beaucoup, et là où les nains codifient, euh, leur innovation technologique avec les guildes des ingénieurs, les nains du chaos, eux, eh bien, ils vont être extrêmement retors et ils vont <rire> pas hésiter à expérimenter. On connaît des batailles, on a des exemples de batailles, notamment contre les Gnoblars et les Ogres, où ils vont expérimenter leurs armements et ils n'hésitent pas d'ailleurs à euh, s'engager en tant que mercenaires pour pouvoir tester leurs armes et leur technologie sur le champ de bataille. Donc non, là-dessus, ils sont extrêmement curieux. Et le côté aventure des nains principaux et de leurs ancêtres, et toujours présent les nains du chaos on va le voir aussi par la suite et eh bien n'hésite pas à parcourir le monde alors il y a un but hein, c'est pas juste pour le plaisir de l'aventure généralement c'est pour récupérer des esclaves mais ils le font et on viendra aussi en fin de vidéo que le système d'esclaves est indispensable dans la grande machinerie euh, des euh, nains du chaos et d'achute en l'occurrence la fierté des nains du chaos ils sont là et ça a aussi été euh, ça a aussi été euh, on va dire Exacerbé notamment pour les plus hautes instances on y reviendra après. Les marchands, eh bien, on les connaît aussi pour pouvoir marchander avec de nombreuses races, certaines avec lesquelles les nains n'oseraient pas s'approcher. Et les nains du chaos, globalement, eh ils peuvent marchander avec n'importe qui, tant que vous leur apportez ce qui est nécessaire pour eux, généralement des esclaves, mais ça peut être aussi des matières premières ou on va dire des produits assez rares. Mais globalement, eh bien, ils peuvent marchander. Les nains du chaos marchandent avec tout le monde. Ils ont tout intérêt à marchander pour pouvoir, encore une fois, faire tourner leur empire. C'est juste que, étant donné que c'est des nains légèrement cruels qui n'hésitent pas à faire des exactions, etc., les relations peuvent être un petit peu tendues. Et surtout, si vous êtes un ami des nains, compliqué de marchander avec des nains du chaos. Hein. On ne va pas se mentir vu que les nains détestent les nains du chaos. Et c'est également réciproque. La colère et la rancune est également présente chez les nains du chaos. Tout le culte d'Ashut est tourné autour de l'abandon par les euh, dieux ancestraux nains, et c'est pour ça qu'il vouent une haine incommensurable à l'égard des dieux des nains, et du coup à leurs fidèles, bien sûr, les nains actuels, leurs cousins, qu'ils détestent particulièrement. Donc ils sont, en gros, ils ont les mêmes traits que les nains principaux, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt perverti dans le côté ténébreux et sombre, et à côté de ça, le seul petit point, la résistance est toujours là, ça reste des nains extrêmement résilient bien entendu, mais la différence c'est que là où les nains sont résistants à la magie, et bien les nains du chaos eux vont faire appel à cette magie. Ashut va leur enseigner les pouvoirs sombres qu'il maîtrise, puisqu'il est le père des ténèbres, ne l'oublions pas. C'est pas juste un titre, hein, il maîtrise différentes formes de magie, différents vents de magie, et en l'occurrence la magie noire va avoir un impact physique sur les Dawidzars, sur les nains du chaos. La résistance à la magie connue de leurs cousins, l'utilisation le, de runes. Les runes, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est tout simplement eh bien, de la magie concentrée, manufacturée pour justement éviter de faire appel à une magie un peu trop chaotique, sans mauvais jeu de mots. Une magie qui serait un petit peu trop euh, pinstable. On la concentre en forme de runes. C'est le savoir ancestral des nains ça quand on dit qu'ils n'utilisent pas de la magie c'est vrai qu'ils utilisent un système runique mais en soi là les runes c'est de la magie c'est juste de la magie hautement concentrée et hautement manufacturée pour éviter euh, que ça parte un petit peu dans tous les sens puisque la magie est parfois euh, instable et même pas que parfois dans le monde de warhammer mais pas que d'ailleurs et au final eh bien ce, ce système de runes va être gardé aussi avec les nains du chaos mais on va voir un peu différemment et en l'occurrence ils vont au contraire utiliser cette magie cette magie instable qui leur avait été interdite par leurs ancêtres et le problème c'est que comme les nains sont particulièrement résistants à la magie l'utilisation de la magie a des effets un petit peu indésirables sur eux et là où les, les mortels qui prient différents dieux sombres notamment les dieux du chaos vont avoir des mutations les nains du chaos n'ont que très très peu de mutations et généralement les rares mutations euh, présentes chez les nains du chaos sont volontaires on peut noter par exemple que n'importe quel nain du chaos, même les non utilisateurs de magie vont avoir notamment des grandes petites quenottes, des dents, des espèces de canines qui vont être très grandes, ça c'est le signe distinctif, parfois les yeux rouges également, mais ça c'est plus, enfin oui, les yeux rouges aussi. Et pour les utilisateurs de magie, ou pour ceux qui euh, voilà, on sont là depuis un moment, mais après ça, défaut, ça diffère un petit peu en fonction des nains du chaos. Tous les nains du chaos n'ont pas des cornes, mais on peut avoir des cornes qui vont pousser euh, sur, les nains du, sur certains nains du chaos. Et globalement, eh bien, pour les sorciers nains du chaos, à force d'utiliser de la sorcellerie, sachant que les nains vivent quand même assez longtemps, hein, on parle en centaines, voire parfois en milliers d'années, et avec la sorcellerie ça va encore plus loin, eh bien, les nains du chaos vont avoir un effet méconnu chez les nains euh, standards on va dire c'est qu'ils vont se transformer en pierre pour ça que je prends d'ailleurs cette image d'astragos hein, qui est le nain du chaos le plus vieux qui existe dans l'époque actuelle nain du chaos donc vers 2500 après euh, sigmar et eh bien astragos tout simplement a globalement tout le bas euh, de son corps en pierre jusqu'à peu près au torse et les mains se sont transformées en pierre donc les nains du chaos les grands sorciers nains du chaos vers la fin de leur vie en fait et eh bien ils se transforment petit à petit tout au long de leur vie en pierre et à la fin et eh bien ils sont tout en pierre et ils vont d'ailleurs et eh bien servir de décoration pour se souvenir de ce qui se passe et en même temps respecter de manière un peu parodique leurs ancêtres les anciens sorciers qui les ont précédés et on va voir et eh bien <rire> on va voir où ils se trouvent mais c'est aussi hautement symbolique à côté de ça, il y a certaines mutations qui sont volontaires chez les sorciers. Donc quand ils ne se transforment pas en pierre, certains euh, sorciers vont avoir euh, les, les marques d'achute. Certains vont prendre la forme par exemple des euh, taurouks ou des centaures taureaux globalement. L espèce de centaure taureaux sont des nains du chaos. Alors il y a deux systèmes, de, deux systèmes de naissance, on va y venir juste après. Mais globalement, soit ce sont des sorciers qui vont se transformer au long, tout au long de leur vie en euh, centaure taureaux par la bénédiction d'Hashout, on dit qu'ils portent la bénédiction d'Hashout, soit ils vont naître sans torturot, on y reviendra juste après. Sinon, deux autres créatures sont également des mutations de nains du chaos. On pense au Lamassu. c'est pour ça hein, que vous avez cette espèce de sphinx avec des ailes qui utilisent des pouvoirs, euh, des pouvoirs euh, ténébreux, qui a directement la marque d'Hashout, et ce sont généralement des sorciers, c'est pour ça qu'ils puissent qu'ils peuvent parler et qu'ils utilisent de la magie, c'est qu'en fait, ce sont des anciens sorciers transformés en Lamassu, Parachute. De l'autre côté, nous avons aussi les taurus. Mais les taurus, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que les sources disent une chose et son contraire. Dans l'univers de Warhammer, ça, on aime bien. Mais les taurus seraient aussi des espèces d'enfants du chaos euh, de d'Achute. En gros, des euh, nains qui auraient pris une forme de taureau qui est la forme de d'Achute principale. Donc, apparemment, les taurus, les taurus seraient aussi éventuellement des mutations des nains du chaos, volontaires et consenties par les sorciers. Revenons sur les centaures taureaux, hein, euh, juste après, mais euh, voilà, eux, encore une fois, ils peuvent naître tout comme ils peuvent être transformés. Nous avons, comme je le disais, le taureau qui est le symbole, c'est pour ça que la marque d'Ashut. Les centaures taureaux, c'est globalement, ils ont le bas... Euh, c'est presque comme s'ils avaient le bas d'Ashout, puisque ce sont des taureaux. Et donc, on va pouvoir voir les symboles d'Ashout. Et ça, c'est assez intéressant, puisque Ashout a énormément de symboles qui lui sont associés. Commençons par le premier, celui que vous voyez tout en haut de la pyramide, à savoir le taureau. Hein, c'est vraiment le symbole d'Ashout. Il est représenté comme le taureau. À côté de ça, nous avons le Lamassu, également, qui est un mélange entre un taureau et... Euh, en gros, un nain du chaos lui-même, qui, évidemment, est une, un des, une des représentations euh, d'Achut. Le, de le crâne de feu, que vous voyez, euh, que vous voyez tout en bas, c'était aussi sur la bannière d'Astragos. Hein, je, je vais la remettre. C'est tout simplement sur la bannière d'Astragos, cette espèce de crâne en feu qui euh, jette des éclairs. et bien, la bannière, je crois, celle de gauche que vous voyez, c'est tout simplement carrément le symbole de la magie d'Achut. Donc, on est sur... Euh, en gros, ce qu'on appelle le Lord Ashut, c'est-à-dire l'école, le collège de magie d'Ashut, puisqu'il a sa propre sorcellerie, il a sa propre magie, en plus de, de manier le feu en tant que dieu du feu du chaos, et également l'ombre et la mort. Nous avons ensuite euh, le volcan qui explose. Ça, c'est très très lié à la magie d'Ashut, qui est globalement basée sur le volcanisme et le feu puiser dans les entrailles et qui explose et donc ça peut prendre plusieurs formes soit juste un volcan qui explose comme vous le voyez soit euh, directement en fait un volcan avec des espèces de flèches qui partent dans tous les sens pour montrer le côté volcan, activité volcanique Ténébreuse. Euh, nous avons aussi le crâne à cornes qui est généralement pour représenter les nains du chaos eux-mêmes qui sont les serviteurs principaux d'Ashut, euh, Ou les, les crânes à cornes et à barbe, vous, euh, vous avez aussi ce symbole et parfois tout ensemble. C'est par exemple l'un des symboles de Zatan le noir, hein, l'un des le plus grands général nains du chaos qui existe, qui a le crâne fracturé avec une espèce de foudre, les cornes et cette espèce de barbe d'éclair ou des barbes tout court d'ailleurs qui peuvent être représentées en noir généralement la barbe des nains du chaos. Euh, nous avons aussi les trois flèches vers le bas que vous voyez en scillant vert, en vert scillant. Euh, c'est tout simplement les trois flèches vers le bas qui rappellent des flèches du chaos. Mais attention, c'en est que trois vers le bas. Et ça, c'est aussi très très lié à... Enfin c'est le l'un des symboles d'Ashut et des nains du chaos. Nous avons aussi parfois l'enclume fracassée qui n'est pas présente ici. Mais l'enclume fracassée par la foudre ou un crâne fracassé par la foudre comme je disais. Le crâne fracassé par la foudre. Et nous avons aussi un autre symbole que vous voyez au centre, cette espèce de VF qui est marqué. C'est pas pour dire que c'est doublé en français, c'est tout simplement en fait l'un des symboles d'Ashut, l'une des runes d'Ashut. Donc en gros, Ashut a énormément, énormément de symboles. Et ça, c'est assez intéressant parce que euh, on le voit aussi parfois malheureusement et même euh, les même euh, Game Workshop hein, euh, qui fabriquent, enfin, qui font avancer l'histoire euh, de Warhammer. Eh bien on représente les nains du chaos avec l'étoile à 8 branches L'étoile à 8 branches qui est le symbole du chaos universel Et porté par les, les adorateurs des quatre dieux noirs Parfois même par un seul de ces dieux là En plus de leurs symboles respectifs On les étoiles du chaos Je l'ai montré moi-même avec Ashut hein, Qui avait le symbole de l'étoile du chaos Oui Ashut est un dieu mineur du chaos Donc on pourrait se dire Bon bah utiliser une étoile à 8 branches C'est pas un problème Mais en fait est-ce que vous, vous, vous diriez la même chose avec les scaven Les scaven servent le raccord nu Le raccord nu c'est un dieu du chaos est-ce que vous voyez des scaven avec des étoiles à 8 branches Non Alors pourquoi on verrait des nains du chaos avec des étoiles à, des étoiles à 8 branches Je viens de vous évoquer qu'il y a énormément de représentations pour Ashut et on va le voir juste après, c'est le but en plus. Ashut est censé être représenté par plein de symboles. Donc de temps en temps une étoile à 8 branches pour une nain du chaos, pourquoi pas Mais représenter les nains du chaos avec l'étoile à 8 branches quand c'est le principe qu'ils ont rejeté et que c'est à cause du chaos qu'ils ont embrassé Ashut et qui qu a besoin d'eux pour pouvoir affronter aussi de ses autres dieux et potentiellement gagner en place. Non, ce ne sont pas des serviteurs du chaos, ce sont des serviteurs d'Ashut. Donc cette étoile à 8 branches, ça dégage. Et par exemple, je parlais de la, des trois étoiles, enfin les trois flèches vers le bas ou le volcan qui va généralement dégager des flèches. Ça, c'est des flèches qui rappellent un petit peu les flèches du chaos, mais jamais en étoile à huit branches pour montrer cette espèce de chaos, euh, cette espèce de chaos, euh, comment dire, euh, chaos destructeur de partout. Justement, le chaos d'Ashut, comme je l'ai dit, est beaucoup plus ordonné. C'est pour ça que vous n'avez pas l'étoile complète à huit branches, mais généralement que trois euh, branches, par exemple, ou éventuellement 5, Mais c'est plus ordonné, plus modelé, plus fabriqué, plus dirigé puisqu'il est aussi le dieu de la tyrannie. Donc s'il vous plaît, arrêtez de, de représenter que ce soit sur vos figurines ou si vous êtes des artistes, Ashout et les nains du chaos avec des étoiles à huit branches. Merci d'avance. Encore une fois, jamais vous feriez des scaven avec des étoiles à huit branches et encore une fois c'est tout à fait logique qu'Ashut ait énormément de représentations et de symboles puisque là on va penser carrément au niveau création. Les créateurs des nains du chaos et de Game Workshop, bah en fait, à la toute base, revenons aux origines des nains du chaos, ce qu'ils ont voulu faire avec euh, Ashut, c'est tout simplement la représentation des fausses idoles hébraïques chrétiennes. Vous savez, quand on dit la vache dorée et, les... et que, euh, par exemple, dans la Bible, etc., dans l'Ancien Testament, on peut voir euh, que euh, il se... les serviteurs de fausses idoles seront punis, etc. et bien, cette fausse idole était généralement représentée par le bœuf d'or ou le bœuf d'airain, et c'est littéralement pour ça qu'Ashout est représenté par le taureau. Ça fait écho justement à ça, avec l'idée que ce sont des païens. Bah, enfin, Vraiment, la représentation classique des païens, c'est l'idée de, de vénérer des fausses idoles, notamment les vaches, la vache dorée. Eh bien, vous l'avez ici, puisque euh, nous avons la vache dorée du, paï du, <rire> du païanisme. Et en plus, le symbole euh, d'Ashout, c'est également le feu, comme on le disait, le taureau enflammé. Le taurus, c'est littéralement un taureau qui crache du feu et avec les yeux injectés de feu. Et le feu, c'était aussi l'une des l'un des symboles du Zoro... Alors, j'arrive rarement à le prononcer, donc pardonnez-moi. Le Zoroastrisme. Le Zoroastrisme, c'est cette religion qui est plutôt perse, même si euh, elle, a été, euh, elle a été principalement, on va dire, religion des Perses, même si voilà, d'autres civilisations ont, été, euh, ont fait partie du, du Zoroastrisme. Et c'est une religion qui marque généralement voilà, le le proche et moyen-orient et pour le coup et eh bien c'est un cliché justement de tous ces de, de, de... en fait on mélange le zoroastrisme et la vénération euh, biblique on va dire des idoles pour mettre le côté religion et la création d'achout et donc c'est vraiment un cliché de religion et de culture mésopotamienne différentes cultures mésopotamiennes hein, que soit des perses que soit des babyloniens et autres vraiment toute l'histoire mésopotamienne rassemblée en rassemblée en une culture et et même si je sais que beaucoup ça, leur, ça, les fait, ça les fait grincer des dents quand on mélange toutes les cultures, bah c'est un peu ce qui a, tout simplement ce qu'a fait Game Workshop. Et on va aller pousser ça encore à fond avec le temple d'Ashut, qu'on va réévoquer aussi après. Puisque comme vous le voyez sur cette photo, c'est l'intérieur du temple d'Ashut. Et vous voyez ces espèces de statues derrière, statues de sorciers, etc. qui font très très mésopotamiennes. Euh, L'aspect architectural, culturel calqué et j'ai envie de dire très cliché encore une fois sur le côté euh, les sombres pratiques des païens qui euh, faisaient euh, des sacrifices à des dieux obscurs euh, comme on peut l'avoir aussi même en Phénicie ou même jusqu'à Carthage par exemple avec Baal Baal hein, le, dieu, euh, le dieu à qui on a prêté le côté démoniaque etc là, les religions chrétiennes déjà les romains à l'époque euh, contre Carthage puis ensuite quand ils vont euh, devenir euh, chrétiens ils vont commencer à dire que Baal c'est un démon etc. Donc il y a vraiment ce cliché là et on va le pousser à fond les ballons avec les temples d'or, les esclaves sacrifiés par milliers dans des sacrifices de sang et de feu pour leur dieu sombre et ça ça, ça marche très très bien puisque c'est globalement ce qui va être l'idée pour créer Ashut et les nains du chaos. Tout comme les nains les nains sont indissociables des montagnes des bords du, du... oui des montagnes du bord du monde et eh bien les nains du chaos sont indissociables d'une zone à savoir les terres sombres déjà, hein, les darklands qui est justement la zone plus orientale euh, de simplement de l'univers de Warhammer et du vieux monde. Le vieux monde étant l'Europe et eh bien les terres sombres représentent un petit peu plus euh, la enfin en gros euh, le, le golfe arabo-persan et ouais proche et moyen-orient. Là où Cataille euh, Nippon, etc., représente l'extrême-orient euh, de notre monde à nous. Et ça, c'est assez intéressant, puisque, eh bien comme je le disais à l'origine, ils vivaient tout au nord, dans euh, Zornuskoul et les montagnes environnantes, les montagnes du nord de Zornuskul, et celles de l'est, les montagnes des larmes. Mais ils vont globalement quitter les montagnes pour atteindre les plaines de Zar, Zar qui, en casalide, euh, je le rappelle, euh, veut dire le feu, hein, globalement le feu, la désolation, et créer leur propre montagne. C'est ça qui est intéressant, puisque en gros, globalement, les nains du chaos sont des nains des plaines. Vous savez qu'on a tendance à dire les nains vivent dans les montagnes, euh, les collines, tout ça. Les nains des chaos sont des nains des plaines. Sauf que euh, ils vont fabriquer leur propre montagne, une montagne artificielle, qui est tout simplement Mingol Naground Mingol Zar Nagrund c'est tout simplement la cité mère des nains du chaos, une véritable montagne artificielle, une cité-temple, gigantesque, construite en l'honneur d'Achut, une ziggurat. Hein, le, le terme ziggurat est officiel d'ailleurs, hein, qui rappelle encore le lien avec la Mésopotamie, euh, la ziggurat avec des étages. Et ça c'est très important puisqu'en gros, eh il y a une ville principale pour les Nains du qui est leur capitale, c'est et l'échelle est assez démesurée, c'est difficile de se rendre compte. Il faut imaginer une gigantesque ville, cité-temple, qui va monter... Vers le ciel avec des étages et à chaque étage, et eh bien il y a des quartiers, des quartiers de sorciers, de, de forgerons, d'ingénieurs, de des quartiers militaires, etc. Et en gros, et eh bien ça sera globalement la représentation de la hiérarchie politique et culturelle. Toute la société euh, d'Awizar va se positionner vis-à-vis -vis du quartier. Plus vous êtes en haut de Zarnaground, littéralement, et eh bien vous êtes Également une personne d'influence et de pouvoir, et ça c'est assez intéressant. C'est vraiment un reflet de leur société. Et tout à son sommet, évidemment, c'est la tour d'Achut qu'on a vu un tout petit peu avant qui regroupe les sorciers et leurs gardiens. Donc là, on est vraiment dans une culture mésopotamienne à fond les ballons. Et toutes les mines vont être en dessous de la ziggourat et sur le côté, dans ce qu'on appelle la plaine de Zar. Il y a d'autres villes importantes, bien sûr, en nains du chaos, mais globalement, tous les nains du chaos sont forcément rattachés à Zarnaground. La civilisation naine euh, du chaos comme on l'a vu précédemment existe depuis 6000 ans Et eh oui, moins 3500 c'est le moment où ils vont eh bien, euh, prêter allégeance à Ashut Et nous sommes à peu près aux alentours de 2500 ans Donc ça fait 6000 ans que, les, que la civilisation naine du chaos trônant à Zarnagrund existe Donc c'est un système extrêmement bien rodé qui fonctionne On va voir comment il fonctionne Les mécanismes bien huilés avec euh, les sorciers prêtres d'Ashut qui dirigent le peuple depuis un organe qu'on appelle le conclave, le conclave c'est une sorte en fait de sénat qui va organiser la politique euh, et la géopolitique nain du chaos, donc globalement ceux qui ont du pouvoir à Zarnagrund ce sont ceux qui vivent dans les, évidemment, dans les, dans les quartiers les plus hauts de Zarnagrund, et ce sont généralement les sorciers, comme on l'a vu les sorciers sont directement eh bien, des débiteurs du pouvoir d'Achut, et en fait ce qui est assez intéressant c'est que, je vais y venir juste après, les sorciers eh bien, sont à la fois les chefs politiques, sont à la fois, euh, des bien sûr, des utilisateurs de magie, mais en plus de ça, eh bien, sont aussi des forgerons, en fait. Et tout ça va avoir un, un cadre super important, puisque au sein de ce conclave et cette espèce de sénat, eh bien, ils vont diriger des missions, les différents grands travaux que les Nains du Chaos vont voyager, et il y a évidemment énormément de rivalités politiques au sein des Nains du Chaos, mais comme je le disais précédemment, et il n'y a pas de tension, de lutte armée entre les sorciers du conclave. Et c'est ça qui est important. Ils peuvent se mettre des, des coups de bâton, enfin <rire> des coups dans les... Mais c'est toujours selon un certain code d'honneur et d'éthique. Les nains du chaos, contrairement aux autres nains, sont moins nombreux. Et encore, hein, les nains, c'est quand même aussi déjà de base une race qui périclite. Les nains du chaos, au final, ça fait 6000 ans et leur statut eh bien, on n'a pas trop... Euh... Enfin ça, ça a ça résisté malgré les menaces. On rappelle qu'il y a des invasions chaotiques qui débarquent tous les, quasiment tous les 100 ans. On a aussi, on va y revenir après dans les terres sombres, une menace locale que sont les peaux vertes, hein, les orques et les gobelins qui pullulent dans les terres sombres. On parle souvent des terres arides qui, sont, qui seraient le, le foyer des, des orques. L'est, les terres arides, c'est pas mal aussi. Hein, c'est à peu près équivalent, voire peut-être plus, en termes de population pauvrete, Et il y a également hein, des grands bastions Skaven, on a deux clans très importants Skaven qui ont leur QG dans les terres sombres, sans compter les ogres, ça fait des, pas mal de menaces, et pourtant 6000 ans d'existence, ce qui vous montre une certaine résilience de la civilisation d'Awidzar. Et les nains, les nains du chaos aiment ce qui est ostentatoire, on parlait de la politique, de l'importance, être littéralement en haut de la ziggurat de Zarnagrund, vous montre à quel point vous avez un poste prestigieux, et eh bien c'est ce qui va se passer aussi au niveau des habits des nains du chaos. Les nains du chaos, comme je l'ai dit, aiment ce qui est ostentatoire. Comme les nains d'ailleurs. Les nains de base euh, aiment bien s'entourer de matières précieuses, avoir de beaux vêtements, de beaux métaux, etc. Et eh bien les nains du chaos, c'est encore plus poussé. Et on va voir que c'est très codifié, les vêtements euh, et la, de la culture nains du chaos. Pour affirmer leur rang et leur statut, et eh bien ils vont porter de généralement des habits... Avec beaucoup de couleurs, parce que c'est vrai que le chaos, on pourrait dire, ouais, bah, le chaos, c'est souvent noir, etc. Nain du chaos, il y a beaucoup de couleurs. Ce qui fait que par exemple, on retrouve Astragos en vert. Et c'est pas pour rien que je vous ai montré la figurine tout à l'heure, puisque le modèle, ça, c'est un modèle, c'est un artwork de Total War Warhammer 3. Et pour le coup, il a été extrêmement fidèle à l'ancienne. Je vais vous remontrer la figurine. Et eh bien, oui, il avait déjà les vêtements verts et les bannières noires, bleues, etc. Les nains du chaos. Et là-dessus, on reprend un petit peu les codes, les codes de, de, de la civilisation perse. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Et les nains du chaos ont énormément de couleurs, en fait, du rouge, du bleu, du vert, du jaune, ça pète dans tous les sens. Et eh bien, euh, vous avez aussi un trait particulier qui, évidemment, est rattaché aussi à la culture perse et mésopotamienne, ces espèces de grands couvre-chefs, ces grands, grands chapeaux qui fait la marque de fabrique des nains du chaos. Et eh bien, elle est codifiée dans la civilisation, dans la société euh, d'Awizar. puisque en gros, plus vous portez un couvre-chef important, visible et long, et plus ça indique votre importance, votre richesse et votre statut. Donc en gros, plus c'est long, plus c'est bon pour les nains du chaos. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, en fait, un nain sans couvre-chef, eh ben, c'est une merde en gros. C'est un nain qui est presque banni, qui, qui est vraiment tout en bas de la civilisation et de la société d'Awwazard. Donc c'est extrêmement important voilà, d'avoir des habits très prestigieux pour montrer votre statut et ça c'est aussi quelque chose qui parfois est un petit peu oublié avec les nains du chaos, notamment au début des années 2000, on y reviendra <rire> on y reviendra aussi nous avons euh, par exemple par exemple comme je l'ai dit donc, euh, si vous n'avez pas de couvre-chef vous êtes tout en bas de la hiérarchie eh bien, euh, nous allons voir que, justement, euh, comme évoqué avant, les Nains du Chaos, euh, pour des agents ténébreux, ont un système de valeurs très ancré. Euh, rivalité politique au sein du conclave. Et, euh, comme je l'ai dit, eh c'est très rare d'avoir de, directement des luttes fratricide entre Dawidzar et globalement les sanctions, si jamais il y en a au sein du conclave, entre rivalités politiques, entre différents sorciers euh, d'Achout, et eh bien ces sanctions vont se marquer, vont se montrer par des bannissements. Système de bannissement plutôt que de, plutôt que de mise à mort, euh, on va bannir, mais vous allez voir que c'est plus un bannissement ou une perte de statut. Une perte de statut, on perd euh, par exemple les esclaves, les quartiers, etc. et on va être révoqué de Zarnagrund. Mais ça, veut dire, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir, que vous allez être libéré de votre service. Bien au contraire, c'est une punition qui a pour but de servir un petit peu l'intérêt général pour pouvoir éventuellement être réhabilité plus tard. Vous avez un énorme exemple, c'est pas pour rien que je vous montrais Drazoat. Drazoat a été banni par le conclave et notamment par Astragos, qui a été dégagé très loin de Zarnagrund, l'une des cités les plus lointaines de Zarnagrund, à savoir la forteresse noire. Et au sein de la forteresse noire, on a aussi d'autres nains du chaos qui ne sont pas forcément des sorciers ici, plus des militaires. Et nous allons avoir en gros ce qu'on appelle la garde infernale. La garde infernale est très appréciée par les joueurs, généralement on se dit « oh, ils sont super badass avec ce masque de fer, etc. » Ils sont superbes. Eh bien la garde infernale, c'est pas pour rien qu'elle a pas ces grands chapeaux que parfois on trouve ridicules. On peut dire que c'est ridicule, chacun ses goûts là-dessus, mais au moins c'est propre aux nains du chaos, <rire> ce genre de chapeau ah on sait tout de suite à qui on a affaire Et justement le principe c'est que la garde infernale N'a pas de grand couvre chef Pourquoi Parce que Ils ont été déshonorés Ils ont été bannis, ils ont perdu leur statut Ce sont globalement les tueurs nains D'un point, point de vue On va dire euh, fonction D'un point de vue fonction ça ressemble aux tueurs nains Les tueurs nains c'est des nains qui ont Été déshonorés, qui ont eu honte Etc ou qui doivent se racheter Et ils doivent se racheter en prêtant le serment du tueur Le serment du tueur c'est, vous voyez, vous enlevez vos habits, vous, vous, on se teint les cheveux en roue, etc. Et on va essayer de trouver une mort honorable. La garde infernale, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est pas vous qui avez prêté serment euh, de tueur pour vous racheter, c'est on vous a puni. On vous a puni, on vous a forcé à intégrer les rangs de la garde infernale parce que vous avez fauté, vous avez fait quelque chose de mal. Soit vous avez perdu une bataille, soit vous avez déshonoré votre clan ou autre. Et à ce moment-là vous êtes puni, vous devez rejoindre la garde infernale. La garde infernale vit dans les sous-sols et pas dans les hautes tours, vit dans les sous-sols de la forteresse noire mais pas que d'ailleurs. Mais c'est juste qu'on s'intéresse généralement à la garde infernale pour la forteresse noire qui est sa marque de fabrique, c'est là où il y a le plus de garde infernaux et nous avons du coup une punition, une sanction et l'objectif avec ce casque qui n'a va pas très haut et ce masque de fer qui enlève la tête c'est pour anonymiser l'individu donc en gros c'est vraiment vous n'êtes plus une personne vous êtes un serviteur et en plus ce masque de fer va être fondu directement sur le visage de la personne ce qui va lui laisser de graves blessures même s'ils sont très résistants au feu ça va <rire> marquer quand même l'individu et euh, voilà ce masque de fer eh bien il montre vraiment l'absence de statut l'anonymisation pardon de la personne, de l'individu et les gardes, la garde infernale, malgré tout, reste bien sûr un corps d'élite, des troupes d'élite qui vont être forcées à purger leur peine pour éventuellement récupérer une place dans la société. Mais généralement, la garde infernale meurt. Et c'est au moment de leur mort qu'on enlève le masque pour dire « Bien enfin, bien joué, vous avez respecté et honoré vos, vos, les vôtres. » Donc vous pouvez de nouveau, vous allez perdre cet anonymat. Mais si vraiment certains euh, arrivent à part le service militaire et autres, à prouver leur valeur, eh bien on peut leur enlever leur, ch leur, leur chapeau. C'est le cas, par exemple, des, des castellanes ou des châtelains en français. Ces châtelains sont les chefs de la garde, à la garde infernale, mais eux-mêmes ne sont pas encore. On leur a enlevé le casque, mais ils doivent encore servir. C'est juste qu'ils bah, vont monter dans la hiérarchie des infernaux. Mais potentiellement, avec, après un long service rendu, ils peuvent réintégrer la société naine du Chaos, et ce qui est très intéressant c'est que par exemple on le voit aussi avec leurs cornes Leurs cornes sont coupées Alors bien sûr elles peuvent repousser par la suite Mais globalement en tant que guerre d'infernaux Même s'ils ont perdu leur masque Les Castellans doivent se couper les cornes Et d'ailleurs cette espèce de masque de fer impose de devoir se couper les cornes Pour ceux qui ont euh, des cornes euh, signe d'achute d'ailleurs Donc ils doivent mettre ce masque Se couper les cornes Il y a un petit côté Hellboy là-dedans Mais devoir se couper les cornes C'est justement encore une fois montrer qu'ils ont perdu Donc c'est une punition et ensuite, avec intérêt général, eh bien, il peut y avoir des réintégrations. On n'a pas d'exemple par contre de noms euh, qui ont réintégré la société après être passés euh, au rang de garde infernale. Et encore une fois, la plupart, comme les gardes infernaux sont envoyés un peu partout, la plupart généralement meurent au combat ou meurent pendant leur service ou pendant leur entraînement. Puisque l'entraînement est assez intense, je vous laisse l'imaginer vu le nom. Nous avons inversement les centaures taureaux Les centaures taureaux comme je l'ai dit ont eu reçu la bénédiction d'Ashut. Et les centaures taureaux vont être les gardes de la tour de Zarn Donc tout au sommet de Zarnagrund Et eh bien dans la tour d'Ashut, ils vont être euh, les gardes principaux Donc la garde armée qui va protéger les sorciers etc Et ils sont extrêmement révérés comme j'ai dit Parce que forcément ils portent la marque du dieu, hein, du père des ténèbres Ils ont été marqués par le père Et comme je l'ai dit ils servent de garde d'élite et de troupes d'élite même si généralement ce sont des sorciers ayant muté ou euh, des nains qui sont nés sans tortaureau. Et là on va y venir, puisque généralement quand un nain du chaos porte la marque d'Achute dans le ventre de sa mère, quand il naît en sans taureau il tue sa mère. Généralement la famille est plutôt bien récompensée, puisque bon, bah, c'est un bon présage hein, généralement, forcément, comme il porte la marque d'Achute. Mais ça vous montre que la femme dans la société des nains du chaos. C'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'être une femme dans la société nain du chaos, parce que, encore une fois, il va y avoir un miroir inversé et assez perfide, c'est-à-dire que dans la société naine de base, chez les nains, les femmes, on ne les voit pas énormément, elles peuvent être des prêtresses de Valaya, hein, l'un des dieux, la déesse des nains, et en l'occurrence les naines sont extrêmement révérées, extrêmement respectées mais justement on les envoie rarement sur le champ de bataille même s'il y a des exceptions On les envoie rarement sur le champ de bataille parce qu'on a un petit peu peur, elles, sont un, elles ont un statut particulier et on a peur eh euh, qu'elles euh, qu meurent et les nains sont plus, très, sont plus si nombreux que ça Donc les femmes faut les protéger et euh, elles, vont rester, elles vont rester dans les cités, elles vont pouvoir servir dans les guildes, les différentes guildes hein, d'artisanat etc, d'ingénieurs et autres et certaines des grandes reines vont aussi prendre les armes, vont avoir leur propre, leur propre cortège, leur propre garde. Certaines femmes naines du chaos euh, pardon, naines vont se battre, malgré tout, mais c'est quand même assez rare. Donc d'un côté, il y a aussi cette volonté de laisser la femme à la maison chez les nains. Même si ce n'est pas vraiment dit, parce que concrètement, c'est pour leur bien. Chez les nains du chaos, eh bien, on ne va pas se cacher derrière des, des trucs. Les femmes naines du chaos sont juste là pour enfanter globalement, leur fonction, c'est donner naissance à la nouvelle génération de Dawidzar. Elles vont être regroupées dans des harems, des harems, généralement, vous l'avez compris, plutôt de sorciers. Après, ça peut être les grands généraux aussi, mais plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous avez de harems. Et généralement, eh bien, comme euh, Ashut est le pilier fondamental de la société naine du Chaos, forcément, les sorciers sont tout en haut de la hiérarchie. Donc, forcément, c'est eux, généralement, qui ont les harems. Les, nains, les naines du chaos donc, sont là principalement pour enfant, enfanter. C'est un statut vraiment fonctionnel. Ce qui rappelle la cruauté euh, des nains du chaos et <rire> voilà, leurs leur mœurs euh, assez terribles. Mais il y a quand même aussi des exceptions euh, de combattantes naines du chaos. Les femmes naines du chaos combattantes existent, comme je le disais. Mais elles sont peu et il y a un ordre qu'on connaît, même si faut rappeler que les nains du chaos, déjà les nains euh, ça a été difficile de mettre en avant tout au long de l'histoire de Warhammer les femmes, récemment dans les dernières années ça, ça a été mieux pour, pour les naines. Bah, les nains du chaos, comme je l'ai dit, ils ont été créés. À des, bon, les, les nains du chaos tels qu'on les connaît ont été créés à la V4, même s'il y avait une première forme V3, mais c'était pas du tout les nains du chaos qu'on connaît. C'était plus des nains serviteurs des dieux du chaos. Là, on parle des Dawidzars, et les Dawizar ont été créés à euh, la version 4 de Warhammer Fantasy et ensuite à la V5 qui encore là. Et ensuite, ils ont sauté. Donc c'est vrai que les, les nains du chaos, on les a pas forcément toujours beaucoup développés, mais il y a eu euh, les Aridan, ou les Aridan, si on veut faire la liaison, même s'il y a un H, qui est un ordre, une sororité, qui est un ordre de combattantes servant de garde du corps d'élite pour les sorciers. Donc ils ont un rôle, elles ont un rôle un petit peu similaire à celui des centaures taureaux. Sauf que là, elles ont, euh, on les connaît pour être de grandes martelières, donc elles ont des, des gros marteaux, euh, des gros marteaux euh, <rire> nains du chaos. Et euh, le principe, c'est que généralement ce sont des femmes stériles, ou des femmes trop vieilles qui ne peuvent plus enfanter. Donc vous voyez, en fait, c'est l'absence de leur fonction. On va leur donner un but dans la société Nains du Chaos, parce qu'il n'y a pas de... Tout le monde travaille hein, chez les Nains du Chaos. Eh bien, elles vont devenir, justement, des serviteurs des sorciers. Et elles sont assez zélées, assez tarées, et globalement, eh bien, elles, euh, généralement, la fonction... Enfin, ce qu'on leur a associé, c'est que, justement, le côté zèle et le côté, elles sont prêtes à, à, à se massacrer à devenir des boucliers de chair pour les sorciers, et ce côté vraiment zèle, protection à l'infini, quitte, quitte à mourir, rappelle pas mal aussi les tueurs nains dans ce côté jusqu'à la mort. Et donc, encore une fois, voilà, c'est pas super de naître femme hein, dans la civilisation d'Awidzar. Et comme je le disais, bah, la protection des sorciers est indispensable. C'est pour ça que vous avez les aridan mais aussi, vous avez aussi justement euh, les Centaur Puisque comme vous l'avez compris, les sorciers sont le cœur de la société d'Awidzar. magiciens. Prêtres, mais aussi maître forgerons. Et on va, y voir, on va y revenir parce que, nouveau parallèle avec les nains, les nains, les grands artisans, les grands forgerons, etc., eh bien, chez les nains du chaos, c'est quand même la tête pensante et les chefs de ta civilisation qui sont aussi les maîtres, les orfèvres de forge. De forge. Et oui, puisque tout est indissociable. La prêtrise d'Achoute, la sorcellerie et la forge ça ça va ensemble ce qui fait que les forgerons et eh bien vont enchanter par sorcellerie leur création leur forge et donc le forgeron a un statut vraiment privilégié plus plus il peut y avoir bien sûr les apprentis de forge mais généralement bah, avec le temps ils vont monter euh, en hiérarchie s'ils font, font ça bien bien sûr mais donc même les maîtres forgerons sont généralement des sorciers et des artisans qui formeront la prochaine génération de dirigeants donc ou même qui sont déjà dans les dirigeants. Donc on est sur un statut extrêmement privilégié. Donc encore une fois, bah, c'est pas pour rien qu'on les voit avec des très grands chapeaux, généralement, qui indiquent ce statut. Et l'inverse est une erreur et un problème. Euh, ce sont également eux aussi, du coup, qui vont invoquer des démons en les enfermant dans des assemblages d'acier de roches volcaniques. Ces démons enfermés dans les assemblages vont devenir des espèces de démons de feu qu'on appelle les Kadai, les Kadai, ou aussi euh, surnommés les démons d'achoute, qui sont pas vraiment des démons d'Ashout. C'est encore une fois dans le côté dieu du feu, de la tyrannie et de l'avarice. On va récupérer tout ce qui est lié au feu, les volcans, etc. pour faire des assemblages. Et ces assemblages, eh bien, on va enfermer avec des runes, des runes de sorcellerie noire, des runes d'Ashout, pour enfermer les démons des autres dieux, généralement. Encore, Nurgle, Zinch est la neige on pourrait même imaginer potentiellement des verminarques scaven, mais c'est principalement des démons des quatre dieux principaux qui vont être enfermés dans cet assemblage et contrôlés grâce aux inscriptions runiques forgées et mises en place par les sorciers afin de contrôler ces Kadaï. Et ça c'est très intéressant parce que on voit encore le côté tyrannique d'Ashut, on se sert des autres dieux pour se fournir en démons. Ce qui fait d'ailleurs, et encore une fois, malheureusement les nains du cœur n'ont pas été autant développés que prévu, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment si Ashut a des démons à lui, parce qu'il pourrait aussi considérer ces démons comme de la saloperie et les enfermer, et du coup on ne reconnaîtrait, on n'arriverait plus à reconnaître un Kadai véritablement d'Ashut ou un Kadai, par exemple, un sanguinaire de cornes ou autre qui a été enfermé dans l'assemblage. Donc on ne sait pas vraiment si Ashut a des démons à lui, même si on a vu qu'avec les Taurus et les Lamassous, bah au final, il pourrait y avoir plus de, de, de, de démons assez personnels. Malgré tout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait avec les dieux du chaos qu'on a les démons mineurs et les démons majeurs. Par exemple, comme je citais les sanguinaires de corne, vous avez les buveurs de sang qui sont les démons majeurs de cornes. Et bien, Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un système un peu moqué, <rire> satirique, je dirais, chez Ashut. C'est qu'on a les Kadaï normaux, hein, les, ceux que vous voyez ici, et les Kadaï destroyers qui sont des... Kadaï gigantesque et on pourrait supposer que ce sont des démons majeurs qui ont été enfermés dans euh, les assemblages formant les Kadaï Destroyer. Mais globalement par exemple le canon Apocalypse c'est un démon enfermé aussi dans un assemblage. La différence c'est Kadaï ça signifie le feu et le canon Apocalypse peut avoir plusieurs, plusieurs apparences, parfois de feu, parfois non. Mais le Kadaï globalement c'est... Euh, le, le canon Apocalypse c'est une sorte de Kadaï au final donc... Ça serait intéressant si un jour Ashut revenait sur le devant de la scène de voir et de développer qu'il a potentiellement aussi ses propres dieux, enfin ses propres démons, pardon, on imaginer des démons de feu éventuellement autres que les Kadaï ou je sais pas, bah des démons taureaux, des trucs comme ça. Euh, ça pourrait être assez pertinent de développer justement euh, le lore d'Ashut. On a vu dans la hiérarchie euh, le tout en haut, le tout en bas. Euh, mais au milieu évidemment on trouve les combattants nains du chaos euh, qui vont servir de contremaître, euh, d'officiers militaires, évidemment, etc. etc. qui forment eh bien, globalement euh, le. pas la base, mais tout le milieu, toutes les fondations de la zigourade de Zarnagrond. Ils forment le gros des armées euh, naines du chaos, et bien sûr si vous avez des pouvoirs magiques, vous allez pouvoir potentiellement faire l'ascension dans la civilisation et dans la société euh, d'Awizar. Mais pour ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, généralement, ils vont essayer de monter dans la hiérarchie en tant que militaires, en tant que généraux. Et on a quelques exemples de généraux qui, euh, qui ont pu monter très haut, notamment Zatan le Noir, même si là, c'est pas une représentation de Zatan le Noir. C'est un général d'un du chaos classique. Et au final, eh bien, le statut, comme on l'a vu, va passer par beaucoup d'ornements, beaucoup d'ostentatoires, encore une fois, euh, et ça va permettre... Ces titres-là de généraux et autres vont donner tout simplement accès à plus à des esclaves, énormément d'esclaves. Ces esclaves qui vont devoir nécessiter des encadrements. Donc généralement quand vous montez dans la hiérarchie, vous allez récupérer des quartiers entiers de Zarnagrund avec des harems de femmes. Et on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas que des femmes du chaos dans les harems. Parfois des femmes humaines etc. ou elfiques sont enlevées pour être amenées dans les harems des sorciers ou des généraux. Et nous allons avoir évidemment plus de serviteurs nains du chaos, qui ne sont pas des esclaves cette fois, mais juste des nains du chaos euh, qui, euh, militaires qui vont servir euh, les généraux. Donc en gros, plus vous montez en hiérarchie, plus vous avez aussi accès à des quartiers de Zarnagrund indiquant votre richesse et votre statut euh, on peut prendre comme exemple par exemple dont je le disais Zatan le noir qui n'est pas un sorcier qui est pourtant le bras droit euh, d'un des sorciers les plus influents de Zarnagrund à savoir Gorse le cruel donc pour le coup Zatan il a plutôt bien réussi sa vie dans la société nain <rire> du chaos sans être un sorcier donc utilisa non utilisateur de la magie. Dans les non utilisateurs de la magie qui se retrouvent en haut de la hiérarchie on a aussi les troupes d'élite ces troupes d'élite on a vu la garde infernale qui est une troupe d'élite mais plutôt tout en bas de la, hi la hiérarchie et de la société naine du chaos. En haut nous avons les immortels. Ces combattants prestigieux sont les gardes d'élite des généraux et parfois aussi des sorciers qui sont représentés dans Total Warhammer 3 avec un masque façon 300 qui est déjà un cliché parce que les immortels n'avaient pas forcément de masque non plus, les, les immortels perses puisque c'est originaire d'un corps d'armée qui a vraiment existé dans notre histoire. Mais le masque, le délire du masque à la 300, ça c'est vraiment le film. Et pour le coup, bah, dans Total War Warhammer 3, on a le masque qui représente justement ces immortels. D'un côté, on pourrait se dire, bah oui, mais le masque, ça rend anonyme. Après, c'est vrai que c'est un prestige exceptionnel euh, de rejoindre les immortels. Les immortels, c'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite. Hein. Vous, êtes, vous êtes très, très, très en, en haut dans euh, la hiérarchie euh, Mais Maintenant, c'est vrai que ce masque peut être... Euh, peut être un peu dérangeant, mais ils ont encore leur grand chapeau est des armures bien ornées pour montrer leur statut. Donc, le masque en soi n'est pas spécialement euh, problématique, sachant qu'on connaît des immortels qui n'ont pas de masque. Donc, est-ce que c'est Total War Warhammer 3 qui a pris une euh, initiative ou est-ce qu'on pourrait tout à fait imaginer que euh, les simples immortels, qui sont déjà très hauts, hein, je le rappelle, ont un masque et les officiers, eux, pas de masque C'est tout à fait euh, envisageable. Alors, attention, la source que je vais, euh, je vais citer juste après n'est pas forcément officiel, on n'a pas réussi à trouver parce que des fois c'est un peu particulier, il y a des choses, on ne sait plus si elles sont vraiment canoniques, parfois c'est aussi des fans qui réalimentent des trucs à leur sauce, et donc on ne sait pas vraiment euh, si c'est euh, canonisé ou pas, mais par exemple un exemple d'immortel qui n'a pas de masque c'est Ricars, Ricars euh, The Unbreakable, Ricars qui est dans le qui est un vrai personnage hein, pour le coup lui euh, Ricards qui pourrait arriver un jour peut-être en héros légendaire dans Total War Warhammer 3 euh, il est très connu pour avoir fait plier Archaon dans des négociations et en gros il a forcé Archaon à se mettre <rire> à baisser les yeux ce qu'il ne fait jamais et quasiment à se mettre à genoux pour implorer euh, de l'aide au Nain du Chaos et ce qu'il lui a donné euh, des... et du coup ils ont marchandé pour les canons Apocalypse pour des canons Apocalypse et en gros et eh bien Ricards nous donne des infos et on ne sait pas vraiment si elles sont officielles celles-là ou pas euh, mais Apparemment les immortels seraient découpés en différents euh, manipules Qu'on appelle des gardes Et par exemple nous avons la garde de granit, Qui pour le coup est présente dans Total War Warhammer 3 euh, Et qui est connue pour sa défense Donc c'est une garde spécialisée dans la défense Nous avons la garde d'Obsidienne Qui serait spécialisée dans la traque de mages Et euh, de tueurs de sorciers Et nous aurions aussi la garde de Basalte Qui serait euh, spécialisée dans l'artillerie Donc ce serait des immortels spécifiques Pour le coup... Cette source a l'air fiable, mais je préfère mettre des points d'interrogation, on ne sait pas trop. Euh, J'ai Gilgac euh, qui m'a pas mal aidé sur cette vidéo, et là-dessus, tous les deux, on n'a pas réussi à trouver plus, donc on ne sait pas trop si c'est officiel ou pas. Donc voilà, je, je tiens à mettre, attention, des guillemets sur, sur le dernier élément concernant les immortels et le système de garde. Même si, encore une fois, vous allez me dire, bah, la garde de granit est en Total Warhammer 3, donc c'est bon. C'est pas aussi simple, C'est pas aussi simple d'un point de vue canon. Euh, donc... Comme on l'a dit, les nains du chaos passent le plus clair de leur temps à administrer leurs usines, leurs mines, pour pouvoir tirer des matières premières, agrandir la construction de Zarnagrund, euh, faire en, en mettre en chantier énormément de grands travaux, et pouvoir eh bien, alimenter les forges et l'industrie globalement d'Awidzar. C'est pour ça que la civilisation euh, naine a vraiment, vraiment, vraiment... Son, dans son cœur, dans le cœur de la société, ce qui est indispensable, c'est le système d'esclavage. Et donc, pour vivre dans le confort, hein, pour les plus fortunés d'entre eux, eh bien, et assembler des armées, il faut eh bien aller récupérer des esclaves pour pouvoir faire tourner tout ça. Et le système d'esclavage, sans ça, la société Naine du Chaos s'effondre. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez voir, c'est au final un parallèle qu'on a avec une autre société. Si je vous dis des tours noires, toujours plus hautes, dans lequel on utilise de la sorcellerie pour permettre d'aller euh, utiliser cette sorcellerie pour contraindre d'autres races à se plier à votre volonté, qu'on va récupérer par une immense flotte pour pouvoir aller capturer des esclaves sur tout le continent, sur tout le globe même, pour faire tourner euh, nos mines et nos usines. À qui aussi, on va, on va utiliser pour faire des sacrifices à notre dieu. Ça ressemble vachement aux elfes noirs aussi quand même bah, c'est peut-être pas pour rien, parce qu'il y a toujours eu aussi un lien entre hauts elfes et nains, et au final la version dépravée des hauts elfes, c'est les elfes noirs, la version dépravée des nains, c'est les dawizar les nains du chaos. Donc au final, et bah, les nains du chaos et les elfes ont pas mal de points communs, et d'ailleurs au sein de l'histoire, les nains du chaos et les elfes noirs peuvent rentrer en conflit pour le contrôle des mers et la capture d'esclaves, mais globalement, bah, les deux cherchent des esclaves, donc ça leur arrive aussi beaucoup de commercer entre eux. Donc, comme je disais, le système d'esclaves est indispensable, et euh, donc voilà, comme globalement, il y a vraiment un miroir aussi avec d'autres races, et les Nains du Chaos ressemblent pas mal aux Elfes Noirs, et en plus, c'est aussi deux races qui se sont, euh, j'avais oublié ce point, mais qui se sont, alors les Elfes Noirs sont partis tout à l'ouest, vers Nagaros. les Nains du Chaos, les Dawidzars, sont partis tout à l'est. On a aussi cette espèce vraiment de symétrie, d'axe de symétrie vis-à-vis -vis du Vieux Monde, et... Euh, encore une fois, les deux civilisations ne pourraient pas tourner sans le système d'esclaves. Donc, euh, toujours plus d'esclaves pour le travail forcé et les sacrifices, ce qui fait eh qu'on a besoin aussi de contre -maîtres. Parce que le problème, c'est que déjà que les nains ils sont pas nombreux, mais alors les nains du chaos ils sont encore moins nombreux. Vous imaginez que ce, ce sont les descendants de nains qui ont perdu la foi, qui se sont fait massacrer par les invasions du chaos. Donc, à la base, ils ne sont plus très très nombreux. C'est aussi pour ça que les nains du chaos ne s'entretuent pas, comme je le disais, qu'il y a ce système de loyauté et d'honneur et qu'on bannit, on n'exécute pas des nains du chaos. On les bannit, on les force à s'engager dans la garde infernale. Donc, les nains du chaos, comme ils ne sont pas non assez nombreux par rapport à d'autres populations, notamment les pauvres vertes, eh bien, ils ont besoin d'aide dans la gestion de leurs esclaves. Et eh oui, le rapport esclave-maître, compliqué pour les nains de devoir euh, pouvoir administrer tout ça. Et donc, eh bien, leurs alliés les plus importants, les auxiliaires qui permettent à tout ce rouage de la civilisation Dawizard de tourner. Et eh bien ce sont les hobgobelins. Les hobgobelins ont un rôle indispensable dans le système politique, économique et militaire des nains du chaos puisqu'ils servent de contremaîtres. Alors bien sûr, il y a des contremaîtres nains du chaos, mais c'est ceux qui dirigent les contremaîtres hobgobelins. Et ces hobgobelins servent avec beaucoup de zèle les nains de chaos depuis des millénaires. En traquant leurs cousins pauvres pour, pour les fournir en main-d'œuvre. En gros, les Hobgoblins ont bien compris que pour pouvoir euh, échapper, au <rire> échapper à la mine et échapper euh, au service euh, à vie à l'esclavage des du chaos, ils avaient tout intérêt à trahir les leurs, leurs cousins pauvres, vertes, pour pouvoir avoir une place et récupérer des honneurs de, de l'armement et de les richesses en servant les nains du chaos. Donc. Avec ces centaines d'années, ces millénaires de services auprès des nains du chaos, ça a valu aux, aux, aux, aux hobgoblins bien sûr d'être haïs par les autres peaux vertes. Hein, Snotling, Goblin, Gnoblars, orcs, euh, orques Noir. Et donc forcément, eh c'est pour ça que généralement quand je des, oui les hobgoblins seraient bien de les mettre dans les, dans les armées de peaux vertes. Non, non, non et encore non, les hobgoblins sont détestés, haïs. Par les autres peaux vertes et d'ailleurs les nains du chaos ont essayé de créer des ouvriers parfaits euh, par leur sorcellerie et leur assemblage ça a été les orques noirs ils ont fait des mutations euh, ils ont essayé de croiser des orques etc pour en faire des orques euh, plus ultra c'est les orques noirs qui se sont rébellés et euh, dont lors de nombreuses euh, rébellions d'ailleurs lors de nombreuses révoltes et du coup et eh bien euh, les orques noirs sont une création ratée des nains du chaos, comme je le disais pour récupérer un maximum d'esclaves les nains du chaos ont été amenés à parcourir le monde et on pourrait ne pas le croire comme ça parce que c'est vrai que les nains on les imagine rarement euh, marins et pourtant, et pourtant hein, les nains normaux ont Barakvar euh, qui leur permet de lancer toute leur flotte, euh, des flottes petites mais pourtant très puissantes de nains par-delà le monde, eh bien les Nains du Chaos ont leur propre port de lancement, à savoir Ouskulak, qui est la ville située tout au nord de l'Empire Nain du Chaos, et ils ont créé un grand travail qui a tué probablement des milliers, voire des millions euh, d'ouvriers, c'est la création du canal d'Ouskulak, qui relie Ouskulak à Zarnagrund, et qui permet à la flotte nain du Chaos de partir vers les mers du Chaos et la mer de, des Griffes, tout au nord, et aussi de remonter, enfin plutôt descendre la rivière de la ruine, qui va se jeter... Dans les océans du sud, et ils vont pouvoir, eh bien, grâce à ça, traverser un petit peu le globe pour aller récupérer des esclaves, un petit peu à l'image des, des arches noires, elfes noirs. Donc ils ont une véritable flotte gigantesque, les nains du chaos. Enfin, gigantesque. Disons que euh, quand on la voit, elle rigole pas. <rire> Donc ce canal souterrain, ça rappelle aussi beaucoup bah, les canaux souterrains des elfes noirs hein, qui euh, permettent de traverser Nagarand et Nagaros d'est de, de en ouest. Les elfes noirs ont ça, c'est un système naturel qui a été réagencé par les elfes noirs. Pour le coup, les nains, évidemment, ont œuvré à la création de ce canal. D'ailleurs, les nains ont aussi des canaux. Hein. On pense aussi aux nains norse qui ont fait des canaux pour relier les deux mers. Eh bien, les nains du chaos ont ce système et ils sont souvent du coup confrontés aux flottes elfiques. Alors, on parlait des elfes noirs tout à l'heure, mais aussi aux hauts elfes. Et les hauts elfes, qui sont la première puissance maritime de l'univers de Warhammer, sont forcément témoins des atrocités et sont aux prises parfois aux flottes naines du chaos. Ce qui fait qu'il y a une.. Les nains du chaos n'ont pas connu la guerre de la barbe puisqu'ils ont été corrompus avant. Donc il n'y a pas ce passif entre euh, nains et aux elfes. Mais à cause de ce conflit maritime, et eh bien les elfes détestent les nains du chaos. Puis on va pas se mentir, pour les elfes, c'est déjà c'est des nains. Et en plus c'est des nains.. Euh... <rire> corrompu donc bon c'est vraiment de la saloperie ce qui fait qu'il y a aussi une grosse rivalité entre euh, les nains du chaos, les Dawidsards et les hauts elfes on peut parler d'autres rivalités concernant les nains du chaos comme je le disais les peaux vertes hein, qu'ils ont réduits pendant des millénaires en esclavage ça laisse des traces hein, qu'on pourrait euh, franchement c'est très difficile de quantifier le nombre de peaux vertes euh, qui sont morts sous les coups de fouet ou sous les coups de tromblon des nains du chaos mais ça doit, les, ça doit, il doit y avoir beaucoup beaucoup beaucoup de zéros honnêtement parce que encore une fois c'est les principaux esclaves des nains du chaos donc beaucoup de rivalité avec les peaux vertes évidemment une rancune éternelle à l'égard des nains comme je le disais les aux elfes au niveau de la marine ce qui est assez intéressant, c'est que ça n'a jamais été trop mis en avant, mais euh, thématiquement, ils sont en grosse rivalité avec les elfes sylvains, qui font appel respect de la nature, etc. Les nains du chaos, c'est l'inverse, destruction de la nature pour alimenter la machine de guerre et euh, la machine économique, et à shoot. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, mais ça n'a jamais été vraiment mis en avant. Et une autre grosse rivalité, c'est vis-à-vis euh, euh, des forces. Du chaos classique notamment les maraudeurs si les peaux vertes sont les premières la première main dœuvre de l'empire dawiza on en a une autre c'est les maraudeurs du nord hein, c'est les maraudeurs du chaos qui sont récupérés par paquet aussi euh, pour servir dans les dans l'industrie dans les mines euh, de zarnagrund et à ce niveau là on a aussi une certaine rivalité avec les scaven notamment euh, le clan rictus puisque le clan rictus est un clan d'esclavagistes qui Ramasse des gobelins donc un concurrent direct pour les nains du chaos et encore une fois il y a le clan chrysor et le clan rictus qui euh, arpentent les terres sombres donc il y a une, aussi une petite tension vis-à-vis -vis des scaven surtout qu'en plus les scaven sont absolument pas fiables et c'est de la saloperie donc les nains du chaos les détestent. et à ce niveau là je trouve que total war warhammer 3 a bien réussi le pari très difficile d'adapter la culture les visuels des nains du chaos richesse visuelle et thématique euh, notamment les musiques que j'ai utilisées pour cette vidéo qui sont tirées de Total War Hammer 3 et qui sont superbes maintenant c'est pas parfait par exemple Ashut n'a pas de corruption et malheureusement je trouve qu'Ashut est vraiment enfermé dans le chaos universel et beaucoup trop associé aux autres dieux du chaos euh, maintenant il y a quand même des grosses rivalités même au sein de la diplomatie entre chaos et euh, nains du chaos ils peuvent s'entendre mais ils peuvent se détester et du coup je trouve que là dessus c'est pas forcément parfait et encore une fois il y a aussi beaucoup trop d'étoiles à huit branches sur les nains du chaos, et c'est pour ça que je me sers souvent des scavennes pour vous rappeler que bah, sera jamais euh, vous verrez jamais des scaven avec des étoiles à huit branches et la corruption scaven qui est un dieu mineur du chaos, le raccord nu, vous l'avez en jeu. Donc là-dessus, à shoot, c'est fait un petit peu manquer de respect, je trouve. Mais c'est aussi, je pense, euh, à cause du fait que les scavennes ont eu énormément de contenu euh, dans la licence Warhammer Fantasy, alors que les nains du chaos, bah, ils reviennent un petit peu d'outre-tombe, j'ai envie de dire. Mais ce qui serait vraiment parfait, c'est que les nains du chaos prennent beaucoup d'ampleur grâce à Total War Warhammer et que on puisse redécouvrir et retravailler un petit peu tout ça. Parce que malheureusement, les Nains du Chaos, pendant les années 2000, ont été relégués à juste des serviteurs de canon apocalypse, donc sans aucune couleur, sans couvre-chef, avec des étoiles à huit branches. Qui ont laissé des traces malheureusement, même dans Tamurkan. Hein, bye, bye les couleurs, bye bye, euh, bye bye tout ça pour les nains du chaos. Heureusement, ça revient et on a réutilisé ça sur Total War Warhammer 3. Ce qui leur donne qu'on puisse aimer ou pas. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce côté couvre-chef un peu ridicule, tout ça, tout ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, objectivement, bah c'est unique. Il n'y a que eux qui sont comme ça, contrairement. Euh, je sais pas moi, aux autres serviteurs du chaos, etc. La garde infernale, elle est classe, mais en soi, bah, c'est un petit peu des guerriers du chaos, mais avec de la grande barbe et tout petit. Là où les Dawidzars, justement, ont un aspect assez unique. Après, on aime, on n'aime pas, je comprends tout à fait. Mais j'ai beaucoup plus retrouvé les nains du chaos euh, tels qu'on les différencie vis-à-vis des autres euh, forces des ténèbres et à ce niveau là bah, c'est vrai que les Nains du Chaos ont plus de ressemblances vis-à-vis des Skaven et des Elfes Noirs que vis-à-vis -vis des autres serviteurs des Dieux Sombres voilà c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo sur les Nains du Chaos vous aura appris pas mal de choses vous aura potentiellement aidé à débunker des idées reçues gloire à Ashut, passez de très bonne, euh, une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus Oui, bonjour c'est Ashut qui vous parle Alors j'avais plus de 100 tortaux, j'ai pris un cheval Mais si vous voulez faire tourner la grande machinerie, en fait c'est même pas si vous voulez, je vous l'impose, je suis quand même le dieu de la tyrannie N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager à tous ces infidèles qui me rangent dans cette saloperie de chaos universel Voilà Plein de bisous, gloire à Ashut et au drassa.